Les deux questions sont la même question, euh, Mariella. Pourquoi est-ce que c'est la même question Parce que c'est simplement en allant au combat. Donc alors, je vais dire ça autrement. Je refuse d'aller en combat, donc je ne peux pas aller voir mon côté ombre. Je refuse de, de me mettre dans un bain de conflit et d'assumer mon positionnement dans une situation, dans un débat qui requierait mon avis, parce que en fait, j'ai peur de jouer. Euh, j'ai peur de jouer autre chose que le rôle de la mère, que le rôle de la femme, que les rôles que je me suis construit. J'ai peur de faire tomber ces masques parce que j'ai un certain attrait pour... Euh, ce que ces masques m'apportent. Tu as, as des bénéfices secondaires par rapport à ce que as, ça t'apporte et tu n'es pas prête à les faire tomber. Ces bénéfices secondaires, c'est euh, que es forcément, tu vas forcément recevoir de l'attention si tu es dans un rôle que tu connais, qui est prédéfini et que tu as l'habitude de parcourir. Par contre, changer de, de musique, de masque, de rôle, de fonctionnement, c'est très engageant parce que euh, tu ne sais pas ce que tu vas recevoir. Pourtant, lorsque je pose ces mots dans ta structure, ça résonne clairement jouissance. Ça résonne vraiment, ça résonne, euh, je change de chemin, je décide d'un nouveau cap pour moi, et donc, je redeviens adulte. Parce que je m'autonomise, parce que je, fais, euh, je pose le pion de ma liberté. Parce que c'est en choisissant que l'on qu est libre. C'est euh, lorsque je choisis que je suis libre. Parce que lorsque je choisis un cap, la vie... Fais en sorte de me mener à ce cap. Me donne les ressources à disposition, que ce soit les ressources humaines, les ressources euh, euh, matérielles pour me mener à ça, pour me construire ce chemin-là. Toi, tu te refuses à, à faire ce chemin dans la matière qui te serait nécessaire. Et alors, il y a deux, trois trucs derrière que ça me renvoie. C'est. Ok. Ça m'envoie... Je suis un bourreau, donc je ne, je, je ne peux pas... Je suis... Je me... Alors, okay, je suis mon propre bourreau, hein, je suis mon propre... J'ai du mal à, à sortir, putain. Je suis mon propre bourreau à l'intérieur, donc je ne veux pas imposer ça aux autres. Je préfère jouer le rôle de fusible pour pouvoir euh, euh, moi-même endosser... Euh, le rôle de transmuter toutes les énergies et de jouer le bon rôle. Le bon rôle. Pourquoi Parce que c'est en étant les martyrs que je suis, que je serai le plus aimé. C'est en n'étant pas là que ma, que ma présence est remarquée. Euh, ouais. Et ça, ça, ça vibre énormément pour toi. Et ça vibre pour le groupe aussi. À partir de maintenant, je ne vais plus forcément dire que je m'adresse au groupe ou pas parce que je renvoie automatiquement l'énergie dans le groupe. Euh, OK. Donc, la position de martyr et de fusible euh, de bouc émissaire, c'est celle qu'il y a dans, euh, chez tout le monde ce soir. Donc, chez toi, compris Marie, marie -Ella. Pourquoi est-ce qu'on choisit cette position de, de fusible Parce que c'est la meilleure qui soit pour le, pour le collectif français on ne se rend pas compte à quel point les Français aiment être des martyrs. C'est encore mieux que les, euh, que les djihadistes, je vous assure. Parce que dans notre société, euh, on fait tout pour fuir socialement parlant ce, ce, ce rôle-là. Mais en même temps, il faut euh, ce, ce rôle de martyr, c'est avec ce rôle de, de martyr qu'on est sûr d'être le plus aimé. Euh, c'est à travers cette stratégie de survie qu'on va toucher du doigt euh, l'amour inconditionnel. Voilà comment je pourrais le, le définir. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire Par rapport à ce, euh, ce rôle-là de martyr, de souffre-douleur Non, pas souffre-douleur, de martyr. Parce que, ok, euh, le martyr, c'est la même chose que les sadomasos. Que les masos, pardon. C'est la meilleure manière de contrôler la souffrance, c'est la meilleure manière de contrôler ce qui se passe dans mon environnement. Donc, la vie ne peut pas me, me provoquer de la souffrance que je n'aurais pas prévue. Donc on est sur une notion de lâcher-prise. Non, j'aime pas ce mot-là. J'aime définitivement pas ce mot-là parce que quand je dis lâcher-prise, les gens euh, connectent tout sauf le lâcher-prise. Le lâcher-prise ne se prévoit pas. Un martyr aura beau euh, dira oui, oui, je lâche-prise, mais en fait ne lâchera absolument pas prise parce qu'il contrôlera la souffrance. Ok, donc ça, ça a bougé dans le groupe, c'est bon. Ok, on continue. Euh, matière, liberté, autonomie. Ouais. Thématique de ce soir, matière, liberté et autonomie. Donc, euh, comment affronter ton ombre en te en allant dans les situations conflictuelles, en arrêtant d'être.. Euh... Celle qui essaye de mettre au diapason tout le monde, de faire que tout le monde soit d'accord. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Ça, c'est un. Qu'est-ce qui est dysfonctionnel derrière chez toi et dans le groupe C'est ce côté euh, altérité qui est mal géré. C'est-à-dire que c'est une croyance que je ne peux pas être en face de quelqu'un de différent et qu'on soit tous les deux d'accord. Donc il faut que tout le monde soit totalement d'accord pour que tout le monde puisse euh, naviguer en paix et que le groupe puisse survivre. Pourquoi Parce que derrière, je pense que si je suis seul, je n'ai mon pouvoir. Donc en fait, si je parle de la spirale dynamique, il euh, faudrait que je fasse peut-être une émission spéciale spirale dynamique, ce sera pas mal pour vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants. Mais en gros, tu serais un violet. Un violet, c'est quelqu'un qui ne se voit pas sans sa tribu, qui ne peut pas fonctionner sans sa tribu, et qui n'a pas encore intégré le côté euh, « j'ai des besoins, j'ai des désirs, j'ai une vie » propre, séparé de la tribu, des besoins de la tribu et des membres de la tribu. Et donc, je ne peux pas survivre sans la tribu, donc sans la famille pour toi. Et c'est pareil pour le groupe. Euh, ok, on est bon pour, euh, pour toi, Mariella. Merci beaucoup pour, beaucoup pour ta question. Bye.